Bonjour, alors je suis Quentin, je suis équipier bénévole pour la branche des routiers, euh, des Scouts Unitaires de France. Je suis en charge notamment de, de la communication. Ce week-end, on a environ 800, 890 routiers qui se sont réunis pour des, pour des rassemblements nationaux routiers euh, à Chartres, donc pour trois jours où ils vivaient, euh, ils vivaient la pédagogie de la route qui est axée autour de la prière, l'aventure et le service. On avait une route itinérante, donc on est parti. Euh, à environ 40 km de Chartres. Et sur trois jours, on a progressé, cheminé ensemble, écouté des témoignages, prié, euh, on s'est amusé. On a vécu un, beaucoup de moments fraternels, une veillée festive et, euh, et on a vécu la, la route par les pieds. Et euh, sur la route, il y avait des problèmes de sécurité. Comment ça a été géré Alors, nous avons euh, toute l'organisation qui était composée de, de bénévoles et de, de salariés du, du centre SUF. Euh, on avait préparé les itinéraires et on avait beaucoup beaucoup de, de petites mains, qu'on appelle les galaxies, qui sont aussi des bénévoles, qui nous aidaient à, à sécuriser le trajet. Le parcours était fait pour être le plus sauvage possible, donc euh, par les petits chemins. Mmh. Mais en effet, nous avons sur les sections dangereuses, on, on postait des, des responsables et nous avons des, on a divisé le, le groupe des routiers en sept où ils étaient une petite centaine à marcher par groupe, euh, avec des responsables devant, derrière, des gilets jaunes, des gilets oranges, et, euh, et toutes les précautions de sécurité nécessaires. C'est pas facile de trouver des lieux pour près de 900 personnes, euh, surtout quand c'est campé une seule nuit. Nous avons repéré le, le trajet, le parcours à, à l'avance. On a sillonné la région, en fait tout simplement demandé à des propriétaires de lieux, des propriétaires de chiens qui nous intéressaient, euh, s'ils pouvaient nous accueillir, nous héberger. C'est d'autant plus difficile que nous cherchons à, à vivre le plus sauvagement possible, donc, euh, euh, enfin le plus à l'écart du monde possible, donc dans des, dans des grands prés, dans des grands champs, à l'abri des des regards des maisons des villes, des, des agglomérations. On a eu la chance d'avoir de, des personnes, notamment de la, de la paroisse de Chartres, qui nous ont orienté sur d'autres de propriétaires aux alentours. Et nous, nous avons trouvé deux ou trois endroits qui ont pu accueillir les routiers pour, pour dormir. Ok. Euh, hier soir, il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel. Tu peux en parler un petit peu au micro. Alors hier soir, nous étions avec, euh, avec l'ensemble du Rassemblement National Routier au, à la cathédrale de Chartres, où les routiers euh, ont vécu une, une veillée d'adoration dans la cathédrale, où ils prenaient ce temps-là pour eux, pour, pour vraiment prier, ils pouvaient se confesser, adorer. Et ensuite, euh, nous deux routiers qui sont engagés sur un, un engagement fort à la route SUF, qui est le départ routier, donc qui est un peu le, le, le, le summum de, de, de l'engagement routier, où ils s'engagent à, à vivre la route dans le monde. C'est un, un engagement assez fort et chargé de symboles. Donc, ils sont partis euh, à deux, seuls, individuellement dans la nuit, avec des torches. Ils sont engagés devant les, les 800 routiers. Nous avons aussi quatre euh, jeunes garçons de 17 ans qui ont prononcé leur promesse scout. Souvent, on prononce sa promesse scout un peu plus jeune, vers, vers 12 ans, mais là, c'est beau de voir que, que le, le scoutisme s'enrichit de, de membres plus âgés. Euh, tout ça, c'était euh, une, une belle veillée d'engagement et, et d'adoration. Ouais, alors le, le routier qui, qui prend son départ, on lui remet trois flots symboliques qui, qui, qui l'accrochent à l'épaule. Nous, nous avons le, le jaune qui est la couleur de, de la joie, euh, de ce qui doit jamais mourir. On encourage les, les routiers dans le monde à, à rester jeunes. Nous avons le vert qui symbolise vraiment l'espérance, tout ce qui fait grandir, en mémoire de, de, de, de leur vie d'éclaireurs, de, de, de jeunes adolescents, mais qui, euh, qui sache qu'ils doivent encore grandir. Et le rouge, on appelle ça le, la couleur de l'amour et de la charité. Euh, pour être pour des routiers engagés dans le monde, on les encourage à, à vraiment vivre la charité dans, dans tout ce qu'ils vivent euh, et irradier d'amour. Alors personnellement, j'ai beaucoup apprécié VICE et parce qu'on était au contact des jeunes routiers. C'est toujours agréable qu'on a, a une mission de bénévoles dans un centre un peu déconnecté de, de, de vivre du temps avec eux. Et euh, c'est un peu la force de, de notre mouvement et de notre branche, c'est que tous les bénévoles sont sont assez jeunes, on a tous moins de 25 ans, et on peut vraiment connecter avec, le, avec les routiers qui ont entre 17 et 24, 25. C'est vraiment enrichissant de, de mettre des visages un peu sur, ce, sur cette masse de routiers et de prendre le temps de discuter, de les voir progresser, de les voir rire, de les voir prier. C'est vraiment beau de, de prendre ce temps avec eux, et, et j'espère qu'on qu a su leur, leur, les enrichir aussi dans leur progression. Merci, en tout cas, et puis à bientôt. À bientôt. La, toile <coughs>